Bonjour à tous, ravi euh, de euh, se présenter euh, le docteur Antoine Job Duval donc, euh, du CHU de Lyon qui travaille dans le service euh, d'insuffisance cardiaque autour d'une session qui est dédiée euh, aux euh, soins palliatifs euh, notamment euh, dans l'amylose et chez les patients d'insuffisance cardiaque avancée que j'ai la chance de modérer avec le professeur marie françoise Rande du Bonjour. CHU de Besançon Donc on va de suite laisser la parole à, à, au docteur Antoine Job Duval à Antoine. Merci beaucoup est-ce que tu vois bien mon écran Ça y est, c'est parti, c'est bon. C'est bon, c'est bon, parti. Donc, soins palliatifs et, et amylose du sujet euh, pas simple. Euh, alors, déjà, il n'y a absolument rien dans la littérature. Donc, euh, j'ai pris euh, les dernières euh, recommandations américaines pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient en dire. Et euh, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est de façon un peu comme pour tous les soins palliatifs, c'est des prises en charge très générales avec euh, une prise en charge autour du patient, avec... Euh, euh, l'intégration psychosociale, la douleur, euh, le, le, savoir ce que les patients veulent ou pas, mais rien de particulier par rapport à la mylose. Et donc, je, me, je me suis intéressé à, à ce papier qui est, je trouve, extrêmement intéressant et je crois que c'est à peu près le, le seul papier qui a été fait comme ça sur une étude euh, randomisée, euh, l'idée donc dans l'insuffisance cardiaque de euh, randomiser le, la prise en charge ou non d'une équipe euh, euh, soins palliatifs pour des patients atteints euh, euh, d'une forme sévère avec une, une forte mortalité euh, prédite à 6 mois euh, par le score ESCAPE, si vous voulez, on en parlera après. Donc, c'était en 1 pour 1 et donc c'était, voilà, UJACER versus euh, soins palliatifs. Donc, euh, et le endpoint, c'était des, des critères de qualité de vie, euh, donc le Kansas City questionnaire, et puis des critères euh, qui sont utilisés en, en soins palliatifs, donc le, le FACIT-PAL. et en, en secondaire, on avait des critères de, de dépression ou anxiété, hospitalisation et, et mortalité. Au final, sur les caractéristiques des patients, donc 75 patients dans, dans chaque bras, 72 ans, donc pas des patients si âgés que ça quand même pour une, une étude sur les soins palliatifs, patients très symptomatiques, il n'y avait pas de distinction, en tout cas pas de critères sur la, euh, la fraction d'éjection. Donc, ils pouvaient être normal ou abaissés. Ils avaient des NT pro BNP très élevés à plus de 10 000. Et quand on regarde les résultats de cette étude, on voit que sur, donc qui est à six mois, euh, on va avoir une amélioration de la qualité de vie euh, chez les patients ayant bénéficié de l'intervention de, des équipes de soins palliatifs. donc euh, Ici, on est au, euh, au, au premier stade pendant l'hospitalisation, donc qualité de vie très mauvaise, et puis qui à la sortie est meilleure et qui euh, continue à s'améliorer euh, en ambulatoire. Euh, quand on regarde les critères, euh, donc c'est significatif, un hein, P inférieur à 0,05, quand on regarde les critères, euh, les échelles euh, au niveau du, de, des critères palliatifs, hein, de, qu'ils utilisent en soins palliatifs, on a également une amélioration fonctionnelle. Quand on regarde les critères secondaires, on avait également une diminution euh, des, gestes, des échelles euh, de dépression et d'anxiété de façon significative à six mois. Et euh, quand on regarde les, le, le, les autres critères secondaires, donc la mortalité et les hospitalisations, finalement, pas de différence dans le groupe euh, soins palliatifs versus soins courants et pas de différence sur la réhospitalisation. Et ça, je trouvais que c'était extrêmement important à, à, à pointer, c'est que, et, et ça peut euh, aussi euh, euh, être une crainte pour nous quand on adresse les patients aux, aux soins palliatifs, c'est que leur but n'est pas de faire mourir nos patients, donc on ne meurt pas plus parce qu'on est euh, vu en, en soins palliatifs. Il euh, n'y euh, euh, a pas de limitation à l'acharnement, enfin, il n'y a pas de... de, de de prise en charge active à l'aide à la mourir donc euh, voilà, c'est très très important à bien comprendre c'est que pour le soin du patient pour la, le, le, le confort du patient et les patients n'ont pas plus mourir parce qu'ils voient les soins palliatifs donc euh, euh, très rapidement donc ma conclusion c'est que les soins palliatifs donc euh, améliorent la qualité de vie des, des patients en, en, qui sont extrêmement sévères au niveau de l'insuffisance cardiaque. Je pense que ça correspond complètement à nos patients amylose qui ont également des, qui peuvent avoir une symptomatologie extrêmement importante, des dégradations rapides et, et des symptômes très invalidants, euh, et que ça peut, euh, ça enfin, ça doit en fait euh, euh, faire partie de la prise en charge globale de nos patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée et par extension atteints d'amylose cardiaque. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation et je pense que tu soulèves quelques questions, certaines que tu as déjà toi-même bien avant. Et c'est vrai que dans nos pratiques, adresser aux soins palliatifs, pour nous, c'est vécu comme un échec et donc on y arrive très tardivement. Et puis dans la tête des patients, les soins palliatifs, c'est souvent mis en regard de la pathologie cancéreuse et donc quand on se fait adresser aux soins palliatifs, c'est-à-dire bon, mais c'est bon, on est abandonné et en fait on ne veut plus nous traiter. On ne peut plus, mais on ne veut plus non plus. Et c'est vrai que le, le point majeur, à mon avis, de cette étude, et que tu nous mets bien en avant, c'est le fait qu'on ne meurt pas plus et on n'est pas non plus plus hospitalisé. Et donc, c'est vrai que la, la, la question que je me pose, moi, quand on regarde ta, ta présentation et puis de notre pratique, c'est finalement, euh, on veut améliorer la qualité de vie, diminuer la dépression, l'anxiété, prendre en charge l'entourage. Et finalement, c'est ce qu'on devrait faire pour tous nos patients, non oui, c'est sûr. C'est euh, euh, sûr qu'on devrait, chez nos patients, ils ont toujours des symptômes autres, plus ou moins invalidants, même dans les phases les moins avancées. Après, c'est euh, malheureusement, et pour, pour en faire quand même pas mal, euh, on, on travaille très, très bien, nous, à Lyon, depuis 2-3 ans avec les soins palliatifs, où euh, ils viennent très souvent dans le service, ils sont à nos RCP d'insuffisance cardiaque, ils assistent. Donc, euh, on a un, un contact très étroit. Euh, et même si on, on présente euh, les soins palliatifs à des patients qui sont, euh, qui sont réhospitalisés, sous traitement médical optimal, mais qui ne sont pas en fin de vie, euh, vie c'est quand même très difficile, quand même, euh, du fait de la, notre, culture, euh, notre, notre culture française, de, de faire passer le fait que les soins palliatifs, ce n'est pas pour des patients qui, qui vont mourir tout de suite. Pour, eux, euh, pour le patient, effectivement, un soin palliatif égale mort, mort imminente. Euh, et donc d'arriver à, à dire bah « Non, ça serait quand même bien que vous voyez les soins palliatifs avant parce qu'il y a des symptômes et on peut vous aider et, et euh, les, y a des les patients sont suivis. Euh, » euh, euh, juste... Et puis, on ne vous abandonne pas. C'est ce qu'on fait aussi, c'est que euh, les patients ont un double suivi. finalement. On, on, moi, je les vois en consulte et derrière, il y a une consultation avec les soins palliatifs. Mais ce n'est pas « Je refile pas le, le patient sévère euh, euh, pour qui je n'ai plus rien à proposer. » au soins palliatifs en disant voilà moi c'est plus mon, mon domaine non on, on fait on travaille ensemble et au final ça permet quand même de, de, de vraiment améliorer les, les symptômes des patients et ça ils en sont très contents ils ont très peur au début ça c'est clair quand on leur parle de ça parce qu'ils voient bien que ben, c'est un peu la fin du chemin mais euh, mais au final c'est euh, c'est vraiment bien bien vécu une fois que ce premier frein est passé les patients sont contents mais pour le, pour le praticien, ça reste quand même assez compliqué de justement dire, ben, je ne peux plus rien pour vous, à part euh, le fait de vous confier à une autre équipe qui ne va pas jouer euh, sur l'amélioration de la fraction d'éjection, mais va juste faire du confort en plus de ce que je peux faire moi. Mais il y a aussi cette réticence, et je pense que c'est un vrai euh, problème d'éducation euh, de nos cardiologues, euh, de dire, ben, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas euh, mettre des clips jusqu'à euh, 95 ans et dire, oui, oui, ça va être super, ça va bien se passer. Mais non, il y a un moment où il faut aussi dire qu'on qu ne peut pas faire plus que, et qu'à ce moment-là, il, il faut accompagner le patient dans les dernières années de vie qui lui restent avec le plus de confort possible. Après, euh, moi, je pense que c'est un processus qui est continu. Il n'y a pas une rupture. Euh, parce que c'est pas, je, voilà, j'appelle l'équipe de soins palliatifs et puis bah, moi, je peux plus rien pour vous, c'est l'autre qui va s'occuper de vous. Mmh. Euh, non, je pense qu'au contraire, je pense qu'on peut encore quelque chose pour lui, même si on est cardiologue, et que finalement, cette prise en charge, elle change un peu de direction, mais on va continuer à s'occuper de lui. C'est un processus qui est continu. Et je pense que c'est ça que les gens doivent intégrer, les cardiologues doivent intégrer, c'est que c'est notre, notre travail d'accompagner notre patient. Et, euh, et que finalement, cette approche palliative, les directives anticipées, tout ça, en, nous, en tant que cardiologues, on n'en parle pas à notre patient parce que je pense qu'on en a peur et puis que surtout nos, nos, nos, nos jeunes, ils sont dans l'action, ils sont dans le mmh. voilà, et, et ils sont pas prêts à parler de ça encore et je pense que c'est à nous de faire toute cette éducation là pour que ce soit un processus continu et qu'ils surviennent tôt et pas seulement quand le patient est en phase agonique. Où ben voilà, on n'a plus qu'à attendre qu'il décède dans les 24 à 48 heures. C'est vrai que c'est ce que soulevait Thibaut dans le chat. Bonjour ouais. Thibaut. Ouais. Et c'est un peu notre vécu. C'est-à-dire qu'au final, comme on n'évoque pas le pronostic des patients, eh bien, on arrive à cette, à cette rupture que tu, que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire tout d'un coup, ben là, je ne peux plus rien pour vous. Alors qu'en fait, le, le patient, au moment où on le prend en charge, dans, dans la mylose, dans ses formes avancées, dans l'insuffisance cardiaque. Quand on y arrive dans un certain nombre de malades, euh, finalement, il y a des fois on sait que dans les six mois, il y en a un sur deux qui va mourir. Euh, et ça, si on le, nous, on ne le voit pas et on ne le dit pas aux patients, ben, c'est très difficile après de rentrer dans le reste de la discussion. Et c'est probablement plus facile finalement pour des patients beaucoup plus âgés, et euh, ça fera la transition avec le docteur Vertelot qui, qui va suivre, euh, puisque chez eux, la mort, en dehors de la pathologie, est déjà quelque part derrière l'oreille. On en parle, et si on n'en parle pas, on le sait. Et donc finalement, évoquer la qualité de vie, c'est plus facile, alors même que tous nos patients, on devrait l'évoquer, l'anxiété, la dépression, tous nos patients sur un cardiaque, et particulièrement les patients avec de l'amylose qui ont, ont atteintes d'autres organes autour, elle existe pour eux, pour leurs proches, euh, etc. Le, non, se sert... Vas-y, Antoine, je t'en prie. On, on se sert, euh, là, dans, dans, le, dans les études, je vais repartager mon écran pour, pour, pour, pour montrer ces dernières slides, mais ils, se sont, ils ont utilisé, pour savoir qui étaient les patients à plus haut risque de décès, le, le score ESCAPE, qu'en fait, moi, j'en avais jamais entendu parler avant, avant cette étude. Mmh. C'est un score qui date de 2010, euh, où finalement, ils ont créé ce score et si on a plus de 4 points, donc c'est euh, l'âge, la bilirubine, donc, des choses assez simples, hein, le sodium, la dose de diurétique, est-ce qu'il y a des bêta bloquants Oui, non. Et puis, le, le BNP, ce n'est pas du NT pour BNP, mais c'est du BNP. Et si on a plus de 4 points, sachant que c'est cumulatif, hein, s'il a plus de 1300 de BNP, euh, bah, il a les 4 points. S'il a plus de 4 points, le score prédit, est, euh, enfin, la, la mortalité prédite, est à plus de 50 à 6 mois. Donc, il, il existe quand même des choses comme ça, des éléments qui peuvent euh, nous, nous aider aussi à mieux... Euh, de façon objective et pas juste sur le sentiment, parce que c'est toujours difficile de savoir est-ce que mon patient est, va mourir dans l'année ou pas, mais il y a des scores comme ça, assez simples, comme le score ESCAPE. On, nous, on utilise aussi de plus en plus le score ICAR, qui, qui est initialement prévu pour le pré-greffe, mais qui permet quand même, sur des données relativement fluides avec beaucoup de patients, euh, d'avoir une idée de la mortalité euh, à un an. Et c'est vrai que des patients où on dit « Ah, il a, euh, il a 50 de mortalité à un an », bah, tout de suite, ça nous, même s'il si n'est pas hyper symptomatique, euh, on n'aurait pas pensé euh, spontanément à aller appeler les soins palliatifs, bah, ça nous remet dans, le, dans cette prise en charge pour ne pas se laisser euh, finalement euh, euh, surprendre par le, le décès du patient et qu'il y ait eu justement la discussion des directives anticipées, de euh, est-ce qu'on euh, voilà, est qu vous réanime ou pas, les fiches SAMU-PALIA euh, qu'on qu qu remplit avec le patient sur euh, les ces directives euh, qu'on transmet au SAMU pour euh, si le SAMU est déclenché, est-ce qu'il doit faire ou non une réanimation Est-ce qu'il fait du soin de confort exclusif Donc ça, c'est euh, important aussi à faire. Mais c'est sûr que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour des patients qu'on suit depuis longtemps. Ce n'est pas simple pour des patients qu'on a envie d'améliorer. Euh, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous tous hein, que c'est essentiel, je pense, quand on fait de l'insuffisance cardiaque et quand on fait de l'insuffisance cardiaque avancée de, et de l'amylose, d'avoir ça dans notre spectre et de pouvoir dire euh, quand euh, il faut aller un peu plus vers le confort. En tout cas, il faut intégrer cette dimension confort et accompagnement en fin de vie à notre prise en charge cardiologique classique. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est justement en parallèle à, à la transplantation, parce que finalement, ce score, à l'heure actuelle, tu utilises pas le score ICAR, ce qui est probablement une bonne idée. Moi, je ne le faisais pas pour les patients pour lesquels euh, j'évoquais pas de projet, et à tort, probablement, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir différencier ceux pour qui il y aurait potentiellement un projet moins de 65 ans, pas de résistance élevée, pas de grosse comorbidité, des autres, alors même que pour la réflexion euh, des soins palliatifs, la, la, la prise en charge doit être la même. Et euh, mmh. le patient qui a potentiellement un projet, il va avoir une prise en charge de soins palliatifs, sauf qu'au milieu, il aura potentiellement un projet curatif qui arrivera, euh, mais il est dans une démarche où à tout moment, il peut aussi euh, décéder. Donc, ça me semble un point euh, important que tu viens de mettre en avant. Dans, dans, il y a un position paper de, justement sur l'insuffisance cac avancée où euh, justement il est dit que les soins palliatifs euh, doivent, c'est un position paper sur les soins palliatifs dans l'insuffisance cardiaque et en fait les patients qui sont inscrits sur liste ou, euh, ou implantés de LVAD devraient en fait être vus par l'équipe de soins palliatifs parce que justement il y a une mortalité euh, père et post-opératoire qui, euh, qui est relativement élevée et donc euh, justement euh, euh, pouvoir avoir aussi les directives anticipées de, de dire jusqu'où on va et euh, et, euh, et voilà, donc euh, ça fait partie de, de, de, de ces recommandations. De ces recommandations euh, mais aujourd'hui, je ne connais aucune équipe, et, et nous, pour l'instant, par exemple, hein, je ne connais aucune équipe en France qui euh, euh, fait voir l'équipe de soins palliatifs à des patients inscrits sur liste ou à qui on implante un LVAD. Mais il y a une étude, d'ailleurs, qui est parue l'année dernière. Euh qui montrait justement qu'il avait interviewé des patients qui étaient greffés ou porteurs de Hartmann et on leur avait demandé si ils auraient aimé qu'on le voilà de rencontrer l'équipe de soins palliatifs ou de parler de soins palliatifs avant l'implantation et il n'y avait pas photo la majorité des patients auraient aimé qu'on les qu'on qu en parle et que voilà ouais. donc il euh, y a aussi voilà le désert des patients de il y a du travail encore plus cher. Cher. Mm. Si, si je peux me, ouais, si, si et, je peux me permettre en fait en fait, c'est clairement, euh, on a toujours envie de, de sauver et on oublie qu'on est juste des soignants et qu'effectivement, à la fin, de toute façon, euh, tout le monde finit par mourir. Donc, de toute façon, on a compris l'annonce, en fait. C'est-à-dire que la peur d'en discuter, la peur d'échanger sur ce sujet. Donc, Emmanuel a beaucoup travaillé sur la consultation d'annonce de l'insurance CADEC initiale. Mais il y a probablement aussi une consultation d'annonce à structurer pour vraiment aider nos collègues à techniciser finalement l'annonce qui permet en fait de se l'approprier et d'être moins désemparé au moment de l'annonce pour comprendre ce qui se joue, etc. Et dans les, dans les travaux menés euh, par Emmanuel, hein, où euh, elle a réussi à passer la cotisation d'annonce dans Outilig, donc on aura quelque chose de structuré, mais je pense que ça va permettre d'avancer aussi sur euh, bah, franchir cette peur et puis l'importance aussi de travailler ensemble et pas d'être un seul soignant dans l'équipe pour prendre cette décision et communiquer et de partager ça et de structurer donc la consultation d'annonce de l'Agence qu'elle a commencé et finalement, effectivement, d'entrer dans possiblement euh, la fin de vie. quoi. Mmh. Marie-France, je te laisse ah, peut-être oui. présenter. Eh notre oui, très heureux. bien. Donc, notre prochaine oratrice donc, est Emmanuel Berthelot. Donc, elle va nous parler d'un papier publié en 2015 en BNC gériatrique. Donc, là, c'est la qualité de vie, c'est la fin de vie des patients âgés atteints d'insuffisance cardiaque. À toi, Emmanuelle. Merci encore.